Bonjour à tous et joyeux Noël, puisque nous sommes au mois de décembre et c'est au mois de décembre que nous recevons donc la chaîne box de décembre. Oui, ce titre est original. Et bon, je vais attendre avec impatience parce que qui dit Noël dit généralement des trucs un peu sympa quoi. Donc on va voir si on va être déçu ou pas de cette chaîne box. Attention, on va être très sévère parce que c'est dé... décembre. Attendez, ça arrive. Surprise, motherfucker. Bon, oh, alors comme ça on a voulu l'enfermer pendant des années mais ça ne va pas marcher. <rire> Cette fois c'est moi qui vous lâche chaîne box dans vos gueules Alors c'est une boîte, oui c'est une belle boîte, oui, il y a même un en dessus, c'est que c'est joli. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Je veux du bruit. Allez, on l'ouvre. Oh là là, là, là ah, alors, oh là là, faut vous voir ça. Alors, attention. Tada. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est, qu est Jolie Joli, j'allais dire joli. En plus, euh, un petit coribor avec des. desserts des, des, des, des trucs de déboil, voilà, des, bois, des, des, des, des, des Franchement, c'est classe. Qui c'est qu'a fait C'est une anglaise encore qui l'a fait. il a un talon, un talon, un talon. C'est du talent, c'est du. Je c'est du talent. Mais.. Oh, sucre d'orge, attention oh, j'ai je les tailler en pointe pour apprendre. Les... Oh. Alors, alors, qu'est-ce qu'on va avoir dedans On peut s'emballer comme un petit cadeau Et on fait mon travail là Attention Alors... Oh, L'ail du millénaire. Ah, j'ai cru que c'était des chamallows Attention, faut pas le manger Mon dieu, mais il y a plein de trucs Alors... Oh putain Alors, elle... Euh, c'est la mère Noël Oui, oui, elle ressemble exactement à ça hein, Si vous ne me croyez pas... Mais euh, voilà, c'est sa photo Franchement, un déchire. Moi, ouais, il Je vais mettre un poster en grand dans ma chambre pour euh, me détendre. Oui, me détendre. Ensuite, on a avec Riff Noël en plus en oh, gold. Elle n'est pas magnifique, cette carte. C'est chouette. Et selon Elle me savait qu'elle est spécialement. Enfin bref, son effet est génial. Je vous laisse checker. Vous allez voir. Checker comme Disney Chuns. Ensuite, mais il y a plein de trucs. C'est trop bien. Oh, regardez-moi ça. C'est toi qui va. C'est trop bien. Je mon dieu mais on n'a pas un, mais deux boosters et en plus dedans, y a quoi Il y a l'impact de la jeunesse Eh c'est. Ah non c'est les deux maintenant, c'est juste parce qu'il y a l'artoir qui est différent. Et oui, je sais, j'étais enfermé longtemps. Défile Center oh, Trop bien, en plus c'est le CG Ça c'est bien le CG, ça c'est très bien ah. Alors ça, si je m'attendais à ça, alors c'est un jeton, et c'est quoi Il time tout duel, hein, oui on il faut l'utiliser pour décorer, pour faire un pile face, c'est cool Franchement, bon, c'est bien parce qu'on ne trouve pas ça partout, et du coup, ça fait un objet collector Allez, nous allons chercher deux boosters, et on va voir ce qu'on va avoir dedans. Allez, allez, allez Hop là J'espère qu'il n'y a pas eu trop de cartes qui sont sorties depuis la dernière fois que j'ai été enfermé dans une carte. Alors, on a des dragonis. Ça, enfin, c'est bien, c'est bien. Deux villes Et alors, voilà Deux filles et une jumelle, c'est des jumelles, ouais, c'est bien aussi. Oh! Nika invoqué! Ah! J'ai en à peine pas déjà dit, je sais bien. Cadeau à vie jumelle, ça c'est cool, de la manière, pas de vie jumelle. Oh! Cochic l'invoqué! Et Drytron Delta Altase! Et pour terminer, Cyberurgence! Ah, ça c'est pas mal en plus, elle est jolie! voilà bon, ah, le deuxième booster, on va y ouvrir! Nouveau, un nouveau magique comme l'aventure, mais j'ai pas de chance sur cette ouverture. Oh, secrétaire de sauvegarde, ça c'est bien. Ça vient bien par le cyber, c'est pas mal. Ensuite, oh, un Oh, le jongleur. C'est du magie artiste. Alors, celle-ci, je la connaissais en produit. Mais bon, elle n'est pas en produit, la avec IPV. C'est comme ça. Triton. c'est bien aussi, Rétron. Le gadget cyber, c'est ce que vous avez vu dans un deck gadget. Ah non, c'est du cyber, c'est pas de la machine. Attention, attention, Il se passe pas gadget. Mais pour terminer, nous avons... Oh but, incantation. Mais voilà, mais je crois que j'ai eu pas mal de doublons par rapport à votre poster que j'ai ouvert, mais c'est pas mal. Comment ça, c'est pas moi qui les ai ouverts Dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis tendres et chocolat, Et je suis de retour pour votre pire cauchemar. <rire> Il faut attendre de dire que j'en au père Fouras, ça se fait pas. Je suis pas le père Fouras, c'est mon frère. Allez, n'hésitez pas à commander la chainbox sur chainbox.fr, vous avez vu, il y a plein de lots, et en plus, cette fois-ci, c'est jamais les mêmes en fonction de la box, c'est surprise, surprise Sur ce, je vais aller euh, voir ma femme, pensez à vous abonner